Bonjour à tous, donc, je m'appelle Yumna Ovadza et je suis vice-présidente de Ipsos Stratégiserie, qui est l'entité de conseil en stratégie marketing et innovation d'Ipsos. Bonjour, je suis Yann Poinsenet, BNP Paribas. Je pense que vous connaissez l'entreprise. Je dirais simplement que je travaille à l'innovation depuis une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, euh, je travaille sur l'innovation pour BNP Paribas hors zone euro, donc dans des, métiers, dans des pays très très différents qui vont des États-Unis à de la Turquie avec plein de cultures différentes. Voilà. Il y a mes collègues Ben Piparba qui sont dans la salle, je dirais que je partagerai mon expérience, si vous le permettez, euh, et pas bah, bien sûr tout l'éventail de, de possibilités de l'entreprise. Oui, pareil. Alors, on, on, on va vous présenter, en fait, on va partir d'un cas, d'une illustration concrète qu'on a eue récemment dans le cadre de notre activité avec un client, que je vais partager avec vous pendant 5-6 minutes, à peu près. Et Yann va rebondir dessus parce qu'on a trouvé que ce qui était intéressant à partir d'un sujet comme celui-ci, c'est d'essayer de vous donner un angle très précis. Donc le sujet est très large, on peut en parler de manière assez large. On a choisi un angle particulier, mais à partir de cet angle particulier, on pense qu'on peut tirer des enseignements assez généraux. Et Yann va rebondir dessus pour illustrer ça à la hauteur de sa longue expérience d'innovation au sein de la BNP. Alors, le, le cas dont on va parler, euh, en fait... Pour expliquer le contexte, il faut comprendre qu'on va se placer du point de vue d'Ipsos, mais ça concerne à la fois nous, en tant que grands groupes, et à la fois nos clients. Parce qu'en fait, Ipsos, en tant que société d'études internationales, euh, présente dans 90 pays, accompagne de, de grands comptes dans leur processus d'innovation. Donc en fait, on est partenaire assez intime de la manière dont les grands groupes, les annonceurs, etc., euh, développent leur processus d'innovation, font évoluer leur processus d'innovation et valident leurs innovations avant de les lancer. Et donc la manière dont ces grands groupes font évoluer leur manière de fonctionner nous impacte directement. Parce que d'une part quand les clients ou les annonceurs sont challengés par les startups, par le numérique et qu'ils sont obligés de changer leur manière de faire, ça veut dire changer aussi toute la manière de tester, de valider les innovations et donc ça nous impose de changer nos manières de faire. Alors, je ne vais pas parler au nom de tout type sauce parce qu'il y a effectivement en interne plein de méthodes différentes agiles qui se développent, mais c'est plutôt illustrer la manière dont du coup, on va collaborer avec des start pour intégrer leur manière de travailler et, et, et le faire d'une manière qui va faire changer nos méthodologies et de ce fait changer la méthodologie des clients. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un côté de double, double axe. Alors le contexte en particulier que je vais illustrer, c'est plutôt en fin de processus d'innovation. Donc là, on n'est pas sur l'amont, on est plutôt dans le cadre de, des innovations qui, vont, qui se rapprochent du lancement sur le marché. Ça s'applique aussi à des contextes de développement publicitaire, parce qu'on est un peu à la frontière. C'est plutôt le sujet, une fois qu'on est proche du lancement, toute la période, souvent assez difficile et compliquée, d'optimisation du mix avec les agences, comment on trouve le bon discours, la bonne promesse, le bon angle d'attaque, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, etc. Et ça, ça peut prendre souvent assez longtemps, et c'est dû à une chose principale, c'est que même si les méthodes se développent, qu'on fait des choses agiles, rapides, en deux jours, en trois jours, en faisant travailler plein de continents et de pays en même temps, la matière sur laquelle on travaille, c'est souvent le test de concept. Et le test de concept, c'est quelque chose qui est très statique. Donc en fait, on a du texte, éventuellement des schémas, des illustrations, des visuels, mais les gens qui sont exposés à ça ont beaucoup de difficultés à se projeter concrètement, ils ont du mal à vivre l'expérience réelle. Donc le sujet, le problème auquel on est souvent confronté et nos clients sont confrontés, c'est de dire, ben, on, on voudrait pouvoir changer nos manières d'innover, mais à un moment donné, comment on fait pour embarquer plus vite, plus tôt nos clients d'une manière très concrète, tout en ayant quand même des protocoles ou des manières de fonctionner qui peuvent s'adapter dans plein de pays dans le monde. Et du coup, le challenge, c'était de dire, comment on va faire vivre aux consommateurs une réelle, ou expérience réelle, l'expérience la plus réelle possible en amont de l'agence de com ou de l'agence média. Et bien, en fait, on est allé effectivement, à partir de ce problème, on est allé chercher des startups spécialisées dans le gros hacking, par exemple, et on a essayé d'adapter ensemble un principe qui, en anglais, se résume par fake it till you make it, c'est-à-dire on simule jusqu'à ce qu'on arrive à. jusqu'à ce que ça marche. Et le principe ici, c'est souvent, comme vous le savez, les startups en fait, communiquent sur leurs produits ou, t... ou... ou leurs offres. Souvent avant que même le produit soit prêt. C'était d'ailleurs une méthode de dire effectivement on fait des sites web, on communique avant même que l'offre soit prête et c'est finalement selon les retours des gens et leurs réactions qu'on améliore ceci et qu'on va développer la meilleure offre. On a appliqué ce principe là avec une start-up qui s'appelle Germinal d'ailleurs, certains peuvent connaître. Parce on, a, on a gagné un trophée récemment ensemble donc euh, le mérite leur en revient aussi. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a transformé toutes ces méthodes de tests de concepts d'innovation en mini campagne médias. C'est-à-dire qu'au lieu, vous consommateurs, au lieu de venir ou de tester quelque chose de statique, ben, en fait, finalement, vous allez être exposé à une étude, hein, on n'est pas du tout dans le cadre de, de, de com, mais en étant sur Facebook, par exemple. Vous allez voir une pub, vous cliquez sur la pub, vous allez arriver sur un site web, et ben, si vous avez, fait, vous avez cliqué sur la pub, vous avez lu à peu près ce qu'il y a sur le site web, vous avez été exposé à l'ensemble du concept. En fait, on transforme ces concepts-là en site, auxquels on associe plein de bannières. Ce qui est intéressant, et pourquoi c'est différent d'une campagne classique, c'est qu'on fait pas des grosses campagnes, on fait des mini-campagnes, mais avec plein d'itérations et de combinaisons différentes, et on fait des sprints. Donc en fait, on a adapté, du coup, ensemble, les méthodes de travail dans l'informatique ou autre, etc., à une méthode de test, euh, dans, dans le cadre de l'innovation, donc là, par exemple, pour vous donner une idée des coulisses, si on a au départ deux concepts différents, chaque concept devient un site web auquel sont associés 50, 40 bannières différentes qui ont chacune des angles d'attaque différentes, promesses, bénéfices, angles, etc. On fait des mini-sprints, on cible les gens qu'on veut de manière très précise et sur la base de résultats comportementaux de clics, de cartes de chaleur, d'analyse sémantique de contenu ou autre, on optimise. Et après, on repart sur un sprint 2 avec un matériel optimisé jusqu'à trouver les meilleures combinaisons. Et ces meilleures combinaisons, par contre, ce ne sont pas des campagnes, c'est le meilleur brief pour l'agence de com ou pour l'agence de, de, de médias ou autre. C'est-à-dire que c'est presque un brief en 3D que l'agence va prendre. Et du coup, en fait, sur toute la fin du cycle d'innovation, on a adapté des manières de fonctionner qui sont complètement différentes de ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, et pour donner la parole à Yann, au-delà de ce que j'ai mis ici, je pense qu'il y a deux, trois choses qui sont très intéressantes et qu'on peut généraliser. La première, c'est qu'en fait, nos, nos manières de travailler avec ces startups parlent d'un problème. C'est-à-dire qu'on n'est on pas dans une logique d'injonction, où, on, en tout cas on se dit, il faut qu'on travaille de manière agile, il faut qu'on travaille avec des startups, mais plutôt, on a des clients qui ont un problème, on cherche à le résoudre. Si on n'a pas la solution en interne, on va regarder s'il y a une startup qui peut nous aider à le faire, et on va travailler ensemble pour le résoudre. Et ça, ça change l'état d'esprit, parce que quand tout le monde a envie de résoudre le problème, y compris le client, mais du coup on se met dans un mode de collaboration qui est différent, parce que si la méthode pour résoudre le problème est plus agile, est plus itérative, etc., tout le monde s'y met ensemble. Donc on n'est pas dans une logique d'injonction, mais plutôt de partenariat, et ça c'est vrai que c'est très intéressant et ça peut s'appliquer à beaucoup de sujets. Et le deuxième angle, et après je te laisse la parole, c'est qu'en fait on s'est rendu compte de la valeur ajoutée de l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle que nous, on a joué, finalement, a été un rôle tampon. C'est le fait d'avoir de, de, un intermédiaire qui, entre la start-up et le grand compte, permet à la fois de, de connaître les habitudes des deux, d'avoir la culture des deux. Alors, à titre personnel, j'ai passé 17 ans dans le numérique, dont 8 ans dans des start-up, donc je connais bien les, les deux facettes. Mais, effectivement, fait un rôle effectivement, tampon qui fait que, c'est le meilleur des deux mondes, en fait, qui fonctionne. Et une autre chose qu'on trouve intéressante aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, plutôt que d'avoir peur de ces gens-là ou de se dire, il faut qu'on fasse comme eux parce qu'ils vont tous euh, nous, nous dépasser, c'est plutôt de travailler sur les forces des uns et des autres. Et en fait, nous, on a vraiment pensé à additionner nos forces ensemble. Et, et c'est ça qui, je trouve, était intéressant et qui a créé la valeur ajoutée au final, au-delà d'un simple processus d'agilité pour l'agilité. Alors Yann, qu'est-ce que ça t'inspire Alors moi ça m'inspire qu'on euh, vient de loin quand même, enfin, c'est pour ça que je disais que fait 20 ans que je travaille sur ce sujet, pas pour dire que je suis un vieux, mais enfin, ce qui est assez vrai d'ailleurs, mais euh, en fait parce qu'il y, y a à peu près 15 ans, euh, on voyait les startups comme des petits poussés, nous grandes entreprises, on n'était pas du tout calés dans les modes de production, et euh, on avait tendance à les étouffer, enfin, en tout cas c'est l'expérience que moi j'en ai eue dans les, dans les entreprises que j'ai vues, et on a, euh, on a eu différentes phases, ensuite on a eu la phase... Euh, ah, tout est beau, tout est magique chez les start l'innovation est chez elles, et puis du coup en interne on s'est un peu appauvris aussi. Euh, et là je crois qu'on arrive, et merci aux start-up, merci aux grands groupes. on arrive à une phase de maturité je pense dans la relation, où on s'enrichit mutuellement. Euh, mais euh, voilà, et les partenariats se, se normalisent et on produit ensemble. Alors tout ça ne se fait pas forcément facilement, euh, ça nécessite euh, bah, de, de s'accorder sur les méthodes, de s'accorder sur le cadre, on a créé un, un startup engagement kit pour fixer entre guillemets le cadre légal de co coopération, mais ça veut dire aussi s'entendre sur les outils. Et à, à travers ça, nous on va beaucoup apprendre, euh, s'entendre sur les outils. Euh, alors comment ça se passe concrètement, pardon En fait, par exemple, on va prendre des projets innovants qu'on a en interne, mais dont on ne dispose pas de la technologie. Et donc la technologie, elle est peut-être justement sur ces startups. On va appeler un intermédiaire qui va nous dire, bah, s'il vous plaît, repérez-nous dans le monde entier des startups qui savent faire je sais pas, du euh, natural language processing par exemple. Pour notre... Ces intermédiaires vont nous proposer des start on va les demander de venir chez nous, elles vont pitcher. Euh, elles vont pitcher sur comment elles peuvent répondre aux besoins, aux clients euh, avec leurs méthode. Et ensuite, on commence à travailler avec, pour nous, ce qui est des méthodes nouvelles. Et ces méthodes nouvelles, on les, a vues telle, on les voit de manière tellement efficace qu'on on va essayer de les généraliser en interne. Alors méthode, ça veut dire quoi C'est notamment la façon dont on va éviter de, de faire un cahier des charges complet pour ensuite délivrer dans 12 ou 16 mois, mais plutôt on va travailler par sprint à la construction de la MVP. Cette agilité, on en perçoit qu'elle va nous aider à délivrer plus vite, aller vite tester les hypothèses, donc act fast, fail fast, et ensuite euh, de mieux générer nos budgets, c'est-à-dire là on pourrait dépenser 100 000 euros, n'en dépenser que 10, et puis éventuellement après un démo après les premières vérifications, on, en déposera, on ira plus loin. Ça, on a vite perçu l'intérêt, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on diffuse ça en interne. Et une, une des premières façons de diffuser, ça a été sur, euh, ben bien sûr, les projets innovants qu'on gérait nous-mêmes, mais aussi à travers l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ça a été cité ce matin par euh, un collègue de L'Oréal euh, comme une façon de mobiliser les collaborateurs internes, de chercher l'innovation, mais pour nous aussi de diffuser ces méthodes vis-à-vis euh, -vis de, euh, des collaborateurs. Euh, en sens que euh, apprendre l'agilité, apprendre à pitcher, apprendre à prototyper, finalement, ce sont tout ça des outils qu'on a appris auprès des startups qu'on voudrait voir se diffuser en interne, ça serait fabuleux si le directeur financier savait pitcher ses résultats financiers en trois minutes. Vous êtes d'accord oui. Merci. Euh, non, Enfin voilà, ça c'est des méthodes, ça serait fabuleux si, pour lorsqu'on lance un produit, on commençait par le prototyper, on allait chercher du feedback auprès des clients, avant de lancer un développement. Voilà, l'intrapreneuriat c'est une chose. Ensuite, bah, ça, pour aller plus loin, il nous a fallu sensibiliser les managers. Chez BNP papa on prend conscience que non seulement il faut se transformer vis-à-vis -vis de nos clients, mais il faut qu'on se transforme de l'intérieur. Et donc on, a, on bâtit un, un, une réflexion autour de tout ce qu'on appelle les « new ways of working », nouvelle façon de travailler. Et, euh, et ça passe par, ben voilà, euh, dans un monde digital, euh, par prendre des décisions plus vite, peut-être plus petites sur euh, prendre, euh, tester des choses, être en empathie, voilà, encore une fois ce sont ces méthodes-là. Donc on va organiser des campagnes de sensibilisation de COMEX, on va les faire toucher du doigt ce que c'est que la réalité de, de créer, de, de, de faire de l'idéation ou de l'incubation. Euh, et puis aussi, euh, bah, en fait on va, euh, euh, donc dans les entrepreneuriats de formation, sensibilisation, euh, on va aussi bah, faire venir des start-up nous raconter leur histoire. Pareil, ce n'est pas pour dire que ce sont euh, des, des inventeurs géniaux, c'est simplement pour dire qu'ils ont, ils ont des méthodes de travail auxquelles on a intérêt à, à, à, à s'intéresser, tout simplement. Voilà. Donc, tout ça, ce sont pour nous des méthodes de diffusion hein, de, de ces euh, façons de travailler. Euh, ce sont donc aussi des diffusions d'un nouveau mind, enfin, pardon, état d'esprit. Hein, euh, encore une fois, penser agile, euh, aller vers, euh, ne pas avoir peur de l'échec. Euh, Construire petit et non pas la voiture, mais vous savez, c'est la fameuse trottinette. Hein, on a tous en image l'idée d'abord pour construire un, un, un, un engin de locomotion, bah, il vaut mieux construire une planche à roulettes, peut-être une trottinette, peut-être à la fin de voiture, mais en tout cas pas designer la voiture. Bah, ça, il faut l'expliquer en interne. C'est des nouveaux outils. On va parler de Business model Canva, on va parler de, euh, de MVP, de Backlog, et tout ça. C'est des, enfin, des mots très techniques, mais qu'on va remplir souvent. Donc tout ça, il faut qu'on comprenne. Et encore aujourd'hui, on a un peu de mal à expliquer à nos managers ce que c'est qu'un MVP. Pour vous dans la salle, c'est peut-être évident, ce que c'est qu'un minimum viable product. Ben, un de nos managers va dire, ah, c'est génial, en 4 mois, enfin, en mois vous avez délivré quelque chose, on va pouvoir le lancer tout de suite. Je dis, non, non, attendez, c'est fait pour tester des hypothèses. Si ça marche, le client est d'accord, euh, on peut-être qu'on le lancera, mais ce n'est pas fait pour ça à l'origine. Et donc on a encore un travail d'acculturation à faire qui est assez profond auprès de notre top management. Euh, voilà, alors, est-ce que vous, vous avez aussi cette réflexion vis-à-vis -vis de vos, enfin, vos clients Comment est-ce que vous abordez cette phase d'acculturation Alors, ce que je vous ai présenté n'est pas un monde idéal hein, dans, le, dans lequel tout fonctionne <rire> parfaitement. C'est plus des cas intéressants, récents, qui nous ont permis d'expérimenter des choses. Mais effectivement, après, ça ne veut pas forcément dire que ça remet en cause toutes les manières de fonctionner. Que je, nous, ce que tu disais, ce qu'on trouve intéressant, c'est plutôt que ça amène un certain pragmatisme, c'est que les gens ne sont plus dans le fantasme ou l'idéologie, mais plutôt de se dire, en fonction d'une problématique ou d'une situation, on est capable de mobiliser des méthodes, des manières de travailler, etc. Euh, après, nous, en tant qu'entreprise, on a aussi les mêmes problèmes que nos clients, donc effectivement, on, on met en place euh, plein de choses, des méthodes nouvelles, euh, des formations pour accompagner les gens, euh, des manières de les tester... Euh, ça, c'est pareil partout. Je pense que la, la différence après en fonction du type d'entreprise, c'est quand on est un industriel, ou quand on, a, on est une banque, ou quand on est une entreprise de service, la flexibilité n'est pas la même. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, quelque part, quand on est dans le service, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus intangible, mais du coup, on peut tester plus facilement des méthodes. Et on est aussi tiré par nos clients, nos clients B2B. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être différent. Vous, c'est plutôt les clients B2C. Donc, la relation, l'approche, il n'y a pas que du non, B2B, aussi B2B mais dans les le Non, il y aussi des corporates aussi, mais effectivement, on, a, on est très orienté client, euh, enfin, finaux, hein, consommateur finaux. Donc, euh, c'est ce qui nous facilite aussi d'ailleurs le travail avec les startups, c'est qu'elles ont des offres clients finaux, en fait. Après, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt comme tu l'as dit au début, c'est en fait comment basculer d'un mode qui est moins une injonction ou une obligation ou un rapport de force à un mode de collaboration où les deux ont le même intérêt final. Une logique d'arriver à trouver une logique de partenariat commercial, ce qui n'est pas évident parce que les différences de taille font que parfois il y a des rapports de force, mais finalement, pour que la méthode marche, en fait, ce n'est pas la méthode en tant que telle qui est importante, c'est plutôt... On est d'accord sur un objectif, on veut résoudre ce problème. Pour arriver à cet objectif, il faut travailler de cette manière et la méthode s'impose un peu d'elle-même. Et c'est plutôt ça que je trouve intéressant. Alors après, il ça, ça, y a toujours des contraintes, mais effectivement, mmh. ça, c'est quelque chose qui est plus pragmatique, euh, mais qui au final, parfois, fonctionne mieux que euh, voilà, des, des programmes plus rigides. Et comment Enfin, des collègues de la COM diraient on est sur un discours de preuve, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le. le enfin, quand on accompagne avec ces méthodes euh, agiles, du Scrum, euh, voire même du Design Thinking, on, on accompagne des projets et qui délivrent quelque chose, on communique largement dessus, euh, on va faire des démo Day auprès du Top Management, qui va se rendre compte de, à la, fois de bah, la, la réalité de ce qui est produit en si peu de temps, de l'utilité, et qui du coup va s'intéresser aux méthodes derrière. Et ensuite, bah, s'engage des réflexions sur ce que ces méthodes, on ne peut pas les appliquer à d'autres domaines, la prise de décision, euh, dans des domaines plus de, de management d'équipe aussi. Hein, on va parler peut-être que le sprint, euh, euh, le weekly sprint, cette réunion hebdomadaire, euh, hyper brève, c'est peut-être aussi un bon réflexe à avoir dans le management des équipes au quotidien. Donc voilà, ça se diffuse largement en fait, aussi grâce à ce type de réflexion. Alors maintenant, pour pouvoir arriver à ça, il faut encore avoir des bonnes ressources et des bons outils. Là aussi, on va, on va être en quête de chercher de nouveaux profils, il va falloir qu'on forme des scrum masters, qu'on qu trouve sur le marché des devops qu'on n'a pas forcément de l'interne. Enfin, il y a des tas de nouveaux métiers euh, qu'il faut identifier ou former des gens. Et là, on a le bas blesse un petit peu quand même. Hein, je veux dire, euh, on n'a pas une population de start -upers. Parfois, les start-upers n'ont pas envie de venir dans les grosses entreprises comme les nôtres. Il faut qu'on se le dise. Mais euh, donc, il faut que... Euh, non. Faut... <rire> si, même chez nous. Pourtant. Non. Mais, euh, voilà, Attends et... qu'ils vieillissent un peu. Voilà, donc il faut qu'on trouve ces... Et, et puis aussi, il faut que l'outillage derrière suive. Euh, ben voilà, les, pardon, pour Microsoft, mais les gros SharePoint très lourds, euh, les grosses méthodes, Cinema, enfin je ne sais pas si le nom qui vous parle mais ne euh, sont pas forcément adaptés à ce mode de fonctionnement en Donc il faut qu'on prépare le terrain, et nous on va regarder, on va s'inspirer de, de méthodes, d'outils, alors je vais en citer quelques-uns, peut-être que ça vous parlera aussi, comme Trello, comme WhatsApp, comme Slack, même si ce pas des outils de la banque aujourd'hui, et que parfois on a un peu de mal, enfin j'espère qu'il n'y a pas de collègues dans la salle qui m'entendent, euh, voilà, réglementairement, on ne devrait pas aller trop dessus, mais on, on dit qu'on les teste pour qu'ensuite ça puisse s'inspirer et que ça fournisse un cadre de travail satisfaisant. Si les outils ne sont pas là, bah, ça ne sert finalement pas non plus à grand-chose, c'est plutôt déceptif. Donc ça constitue en fait en soi une des limites, et puis aussi, puisqu'on parle de limites, je ne sais pas si, euh, quelles sont vous, vos limites à vous, mais... La question que je me pose, c'est est-ce que ces méthodes agiles, elles sont applicables à tous les domaines dans l'entreprise voilà. Peut-être que je vous renvoie à cette question. Est-ce que vous avez peut vous avez des questions, ou envie de réagir là-dessus Pour vous, est-ce que vous voyez que ces méthodes agiles, dans votre expérience ou dans vos idées elles s'appliquent à tout Est-ce que vous voyez transformer une entreprise comme ça Personnellement, pas de, je, on serait sera intéressé de connaître vos, vos réactions là-dessus. Non Si Il y a quelqu'un qui a envie de... Bon. En fait, moi, ben, les, les limites, j'en vois euh, par rapport, je dis, aux outils, au mindset et tout ça, euh, on voit qu'il y a des gros. quand que ça ne touche pas à notre, ce qu'on appelait le core banking system, c'est-à-dire le système nerveux de la banque en termes de IT, on peut faire de l'agile quand c'est périphérique. Quand on, euh, quand on discute avec les gens de la DSI, ils nous disent, euh, bah... Là, on est dans le noyau, et là, il faut prendre des grands développements parce que c'est très complexe, il faut qu'on revienne à la notion de cahier des charges, et puis après qu'on rentre avec une MOA, une émoi, et tout ça, dans 16 mois de production. Et là, on a vraiment grosses difficultés. Moi, je peux donner un exemple de limite et clore là-dessus. Nous, par exemple, c'était dans un ordre plus intangible, en fait, quelque chose dont le client s'est rendu compte en travaillant ensemble, c'est que ça les mettait dans une configuration à laquelle ils n'étaient pas du tout habitués, c'est-à-dire le fait d'être dans une équipe restreinte avec des représentants du marketing, l'innovation, des études, et de devoir valider très rapidement, donc reporter à leur comité de direction très rapidement, ils se rendaient compte que c'était hyper compliqué à gérer pour eux en fait. La difficulté n'était pas tant de notre côté ou du côté de la start-up, ça remettait en cause des boucles de décision et des fonctionnements qui étaient très complexes, et donc ils ont réussi à le faire à la hauteur de ce projet, mais le faire de manière permanente nécessiterait chez eux de revoir complètement leur gouvernance. Et ça, ce n'est pas évident non plus. Donc, effectivement, euh, après, c'est pour ça que je dis plutôt, ça leur donne des idées de la bonne utilisation au bon moment. Ça ne veut pas forcément dire révolutionner l'ensemble de l'entreprise. Merci. Merci à vous. Merci.